Les 5 questions que vous allez découvrir dans cette vidéo vous permettront d'être plus productif, d'accomplir davantage dans votre vie, dans votre business, de récupérer du temps pour faire des choses qui comptent réellement pour vous. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais simplement vous partager une batterie, un jeu de cinq questions à vous poser pour devenir plus productif et réaliser davantage dans votre vie et dans votre business. Donc, si vous êtes entrepreneur, coach, consultant, formateur, passionné de liberté, entrepreneur dans les services, ou vous êtes sur le point de vous lancer, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle vous permettra de obtenir de meilleurs retours sur votre temps et sur toutes les choses que vous faites au quotidien. La grande idée de cette vidéo c'est, le concept au lieu de chercher à faire plus d'heures, lorsqu'on parle de productivité on cherche souvent à faire plus d'heures, au lieu de chercher à faire plus d'heures pensez à faire plus dans chacune des heures dont vous disposez. Au lieu de chercher donc à faire plus d'heures, cherchez le moyen ou plutôt trouver le moyen de faire plus davantage dans chacune des heures dont vous disposez. Et pour ça on va se poser cinq questions simples qui nous permettront de faire un état des lieux de ce qu'on fait actuellement, de ce que vous faites actuellement dans votre vie ou dans votre business et qui vous permettront ensuite simplement d'augmenter la productivité, l'efficience de ce que vous faites et de réussir à obtenir davantage de chacune des choses que vous faites. La première question à vous poser, c'est quels sont les résultats que je souhaite atteindre. Parce que c'est très bien d'être occupé, mais être occupé ne veut pas dire être productif. Donc si vous faites des choses qui n'ont aucun sens, aucune finalité, qui ne sont pas rattachées à un objectif fixé, puissant et tangible, c'est une perte de temps inutile. Et ce n'aurait pas été votre intérêt premier de suivre cette vidéo, de, de la suivre jusqu'à présent, si vous n'aviez pas cette intention de départ d'être plus productif. Donc tout d'abord commencez par vous dire qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux réaliser finalement comme objectif précis dans ce point-là. Imaginez, vous dites, moi, mon objectif c'est de pouvoir créer X vidéos sur ma journée, ou alors de faire autant de rendez-vous ou alors c'est peut-être d'écrire autant de contenu ou alors de créer autant de formations ou de faire autant de clients ou peut-être de vendre autant de produits ou de faire autant de salons autant de réunions euh, autant d'entretiens. peu importe votre discipline votre objectif il est précis une fois que vous avez votre objectif final en tête ensuite dites vous quelles sont les actions que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour pouvoir réaliser atteindre cet objectif on oublie souvent parce qu'on est souvent la tête dans le guidon lorsqu'on est entrepreneur c'est qu'on fait des actions mais le simple fait de regarder dessus ces actions de les analyser de prendre un peu de recul peuvent nous permettre euh, évidemment de les optimiser donc là c'est de se dire quelles sont les actions que je fais aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Et je prends le temps comme ça de décortiquer, imaginons que je donne un coup de téléphone d'abord, je rédige des mails ou euh, je commence par euh, écrire d'abord, ensuite je produis, j'enregistre, j'édite, je monte, je publie, je partage, je fais la promotion, bref, analysez tous les points que vous faites aujourd'hui, la façon dont vous les faites avec les détails précis pour analyser déjà avoir une situation de l'état actuel dans lequel nous sommes. Ensuite, troisième question, c'est posez-vous la question suivante. Et c'est une question à un million d'euros. Quelles sont les actions qui pourraient me permettre d'obtenir les mêmes résultats plus rapidement. Quelles sont les actions qui pourraient me permettre d'obtenir les mêmes résultats, voire meilleurs et plus rapidement Et là, lorsque je vous pose cette question, vous pourriez vous dire mais attendez, si ça existait, j'y aurais déjà pensé. Ah bon Si jamais vous, vous surprenez à vous poser cette question, c'est sans doute parce que ne vous, vous êtes pas posé réellement la vraie question et la bonne question. Pourquoi Parce qu'il vous suffit de réaliser qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui trouvent d'autres stratégies, d'autres idées pour réussir à faire ce que vous faites plus rapidement, d'une façon plus efficiente, sans être beaucoup plus intelligent, fort que vous. Ils ont simplement peut-être pris le temps de s'arrêter de se poser, de se dire dans toutes les actions que je fais aujourd'hui quelles sont les autres possibilités les autres voies de pouvoir le faire plus rapidement faire les mêmes résultats voir et je vous invite vraiment à vous faire confiance dans les réponses que vous allez trouver ne pas vous dire je n'ai pas la réponse pourquoi me poser cette question si je le savais je l'aurais déjà fait non là vous n'auriez pas suivi l'exercice simplement faites le simplement en vous disant je m'assois et je me dis tiens ce que je fais là en étape numéro une qu'est ce que je pourrais faire autrement différemment pour aller plus vite ensuite l'étape numéro 2 qu'est ce que je fais ou que je pourrais faire encore aujourd'hui autrement pour aller plus vite dans cette étape numéro 2 et vous poser la question pour chacune des étapes vous permettra comme ça rien qu'en vous posant cette question quelles sont ces actions que vous pourriez faire cette troisième question vous permettra réellement de trouver des idées puissantes et là la clé elle est là c'est de vous faire confiance c'est de faire confiance aux réponses que vous allez donner Elles vous sembleront tellement simples, tellement basiques que vous vous remettrez en question en c'est Mais c'est trop simple si je faisais comme ça j'aurais déjà su tout le monde m'aurait dit ou alors je l'aurais déjà fait non c'est comme ça qu'on trouve les meilleures idées ensuite lorsque vous avez répondu à cette question vous avez trouvé ces pépites posez vous une quatrième question quels sont cette fois ci les outils les logiciels les applications quels sont les systèmes la mécanique qui pourrait vous permettre aussi maintenant de faire ou d'atteindre ces mêmes résultats, voire meilleur, plus rapidement et plus assurément. Là, on est vraiment dans une méthodologie où on va utiliser des outils, des systèmes. Parce qu'aujourd'hui, il existe des milliers d'outils, de systèmes qui permettent d'accélérer processus. Nous sommes limités par moment, nous-mêmes avec notre force, notre temps, notre énergie, nos humeurs. Mais les machines, les outils, les systèmes ne le sont pas. Si par exemple vous vous dites aujourd'hui, lorsque je contacte mes clients, je le fais manuellement et j'ai une liste de contacts de 300 personnes. À chaque fois que j'ai une communication à faire, je prends ma boîte mail et j'envoie 300 messages individuellement aux personnes pour qu'elles rencontrent. Et lorsque vous posez cette quatrième question, si j'utilisais un autorépondeur, par exemple, c'est un exemple simple et basique bien évidemment parce que si vous êtes déjà entrepreneur, vous utilisez beaucoup d'outils, vous pourriez vous dire, mais tout ça je le sais, Zico, je les utilise déjà. Une fois de plus, cet exercice, vous pouvez être multimillionnaire, le refaire et d'améliorer encore votre processus. C'est simplement le temps de s'arrêter sur ce qui est déjà fait et donner de la conscience, lui donner du temps pour améliorer les processus. C'est dans cette simplicité-là que vous allez finalement sortir des pépites auxquelles vous n'aviez pas pensé ou auquel vous aviez pensé, cela vous a semblé tellement insignifiant, tellement évident que vous n'avez pas pris le temps de le faire. Et donc là, quels sont ces outils, ces leviers qui pourraient vous permettre de faire la même chose plus rapidement Et là, une fois de plus, même si vous n'avez pas encore cet outil, même si vous ne maîtrisez pas cet outil ou même si vous ne pouvez pas encore vous le permettre ou que c'est un jargon qui est compliqué, personne n'a dit que c'est vous qui allez le faire. Mais vous avez besoin de savoir que ces outils existent qui pourraient vous permettre. Donc posez-vous la question si je pouvais, si j'arrivais, si j'étais si, si, si, si, ces outils me permettraient-ils d'atteindre ces objectifs plus rapidement Et si la réponse est oui, cette question pour vous est validée. Et puis enfin, cinquième question, une des plus puissantes questions. Oh, J'adore cette question, c'est cette fois-ci. Qui pourrait m'aider à atteindre ses résultats plus rapidement, voire plus simplement? Qui pourrait m'aider à atteindre ses résultats ou meilleurs même, plus souvent, plus rapidement? Je parle bien de qui, oui, qui, un être humain, qui pourrait m'aider à réaliser, atteindre ses objectifs plus rapidement même, voire meilleurs objectifs, plus simplement, plus assurément? Et là, la liste sera probablement longue, mais ne vous arrêtez pas sur vos croyances limitantes en vous disant j'ai pas les moyens, les ressources, je n'ai pas les contacts, je n'ai pas les réseaux, il n'acceptera pas, il ne sera trop occupé, trop débordé là, peu importe. C'est de vous dire déjà au moins si cette personne pouvait m'aider, ça ferait la différence. Ça peut être par exemple un coach, un mentor, un partenaire ou alors simplement quelqu'un dans votre entourage qui a une compétence spécifique, qui est brillant dans ça. Et vous savez que vous pourriez faire la différence. Listez toute une série de personnes. Si vous n'avez pas des noms en tête, notez des rôles, des fonctions ou des compétences. Cette personne qui est excellente dans cette compétence. Et ensuite, attachez chacune de ces compétences, ces rôles à une personne qui est proche de vous par exemple ou plus éloignée, qui est dans votre cercle proche ou plus éloignée. Et si vous n'avez personne, notez c'est simplement la compétence, le rôle, la profession, le type de métier ou d'expertise qui pourrait faire cette différence. Ces cinq questions peuvent faire réellement la différence dans votre vie et peuvent vous permettre d'être beaucoup plus productif. De réaliser ce que vous faites déjà aujourd'hui, plus rapidement, plus simplement, en vous posant seulement cette première question, en vous disant, un, premièrement, quels sont les objectifs que je veux atteindre précisément Ensuite, deuxièmement, quels, ce que je fais actuellement Quelles sont les actions que je suis en train de mener aujourd'hui pour atteindre ces objectifs Troisième question, quelles sont les actions que je pourrais mener différemment pour atteindre les mêmes objectifs, voire meilleurs objectifs, plus rapidement, plus assurément. Ensuite, quatrième question, quels sont les outils que je pourrais utiliser aujourd'hui pour me permettre d'atteindre ces résultats, voire même meilleurs, plus rapidement, plus assurément. Et enfin, qui, qui, qui pourrait m'aider à atteindre ces résultats plus rapidement, plus assurément Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous vous demandez, mais qui pourrait m'aider à atteindre ces résultats plus rapidement et plus assurément Quelle est la méthode Quel est le système Quels sont les outils J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir notre formation, une démonstration vidéo offerte de près d'une heure, dans laquelle je vous montre exactement notre mode de business pour atteindre des résultats plus rapidement plus simplement avec des systèmes des outils des effets de levier le lien est en bas de la description il apparaît maintenant il vous suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur pour également télécharger une, des outils que nous utilisons en interne pour faire la différence développer des business sur multiples sept chiffres avec de la productivité de l'efficience et aussi de la stratégie je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié mes passionnés liberté et dites-moi si cette vidéo vous a plu dites-moi avec un grand pouce vers le haut likez c'est juste au bas de cette page ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner. C'est juste au, au bas de cette vidéo. Le bouton rouge est juste là. Et dites-moi en commentaire qu'avez-vous trouvé de pertinent dans cette vidéo pour être plus productif. Laissez-moi en commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous ma communauté de passionnés liberté. liberté. C'était Kiax, toute mon amitié. Je vous retrouve de l'autre côté pour la formation offerte d'une heure. C'est juste au bas de cette vidéo, dans le lien qui est en bas de la description. Et regardez les vidéos qui apparaissent maintenant.